Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est parti pour l'Ultra Trail des Côtes d'Armor, 90 km en compagnie de l'AMIGARIE, de l'ami Sébastien et toute une petite jolie troupe. On est parti depuis combien de temps euh... une, heure. une heure. Une heure, on est au dixième kilomètre. Le jour commence à se lever, il fait beau, tout va bien. C'est parti. Et voilà, nous voilà au 16e kilomètre à peu près. On vient d'arriver sur la côte là. Coucou, la petite mère. Bon, pour l'instant tout va bien. Mais bon, c'est normal, c'est un peu tout plat, donc... Euh, le piège, c'est de ne pas aller trop vite Hein, Gary Hein Quoi Moi Non, jamais <rire> <rire> Bon, on est au 33ème kilomètre. On est en train de faire le tour de l'île Renault. Renault, je ne sais pas trop comment on dit. Voilà, on va pas frustrer les locaux. On va dire Renault. Allez, partons là-dessus. Voilà, donc c'est magnifique. Et il euh, y a même des gens qui ont des maisons sur cette petite île. Pour mon avis, le petit Airbnb ou la petite maison de vacances dans le coin ça va pas de dégueulasse quand même. Voilà, je vous laisse apprécier. Pour le seul inconvénient, c'est qu'il ne faut pas se mentir, l'eau doit quand même être à moins 18 là, et euh, ça doit bien cailler quand même. Vive la Manche Bon, on est reparti du ravito, on, euh, on est resté un petit peu, un petit temps quand même. Ça fait du bien de bien s'arrêter, bien manger, et là, on est reparti. Pour bon, le reste part c'est toujours un peu bonjour, toujours un peu compliqué, mais ça le fait. Ça le fait voilà les paysages sont vraiment top vraiment de la chance au niveau de la météo tout va bien voilà la fameuse côte de granit rose bon ben, je crois que c'est un petit peu la fatigue générale ça parle un petit peu moins et oh putain chute dans le peloton en direct euh... et puis ben moi aussi hein, je suis un peu sec ils m'ont forcé à faire une vidéo parce que j'avais pas envie. Et euh, ils m'ont dit ah fais une vidéo tout ça. Mais j'ai pas envie, regarde ma gueule, tu crois que j'ai envie de parler à une caméra, à bout de plastique. Non j'ai pas envie. Mais je l'ai fait quand même. Bon, bon on est au 45 e en 5h15. Voilà. On devrait arriver après le couvre-feu, tout va bien. Allez, on va bientôt arriver à l'île grande. On a récupéré Samuel, qui était, parti, euh, qui était parti un petit peu avant nous. Et voilà, donc euh, on se retrouve à plus 2 maintenant bah, par rapport au départ. <rire> donc c'est chouette. Il y a du monde qui le fait en off. C'est cool. Allez, petit tour de l'île grande. On a bientôt fait le tour de l'île grande. Et là, le groupe s'est divisé en deux. Voilà, Gary et Seb, devant là. Et puis on a laissé l'autre groupe derrière Parce que ça a commencé à peiner un petit peu mais bon Si ça se trouve, on va se rejoindre tout à l'heure Il reste encore plus de 30 bornes, il peut se passer plein de choses Et voilà, on vient de quitter l'île grande Donc ça fait 60 km, les deux tiers sont faits Et euh, pour l'instant, moi ça va Ça y est, on est redevenu euh, un seul groupe Et on a récupéré aussi euh, Samuel qui était parti tout seul Donc on est 7. C'est chouette voilà, bon on va voir qu'est-ce qui va se passer sur la suite. Mais en attendant tout va bien. J'ai même posé la veste là parce qu'il n'y a plus de risque de pluie. Voilà, tout va bien. Je trouve des jambes en plus. Les paysages sont variés quand même. Je pensais pas que ça allait être aussi varié. C'est cool. Je passe un bon moment. On est en train de faire le tour d'une île qui est super chouette là, ça s'appelle l'île Millau, voilà. vraiment super beau, avec des rochers là, on dirait des, des têtes de je sais pas quoi, il faut laisser place à son imagination. Moi je vois un, un chien couché là, tu ne vois pas hein Les oreilles vers l'arrière, le museau, devant là, couché, pas bouger <rire> Ça fait mille ans qu'il est là, mille ans, 10 millions d'années qu'il est là lui, il risque pas de bouger. Bon, bah, il nous reste 14 km, et euh, on est sur un terrain qui est hyper ballonné, type sentier-côtier. Voilà, comme j'aime tout ce que j'aime. Là c'est vraiment, euh, c'est l'éclate total. en plus euh, les jambes vont bien, donc dans les mains côte, on marche, et dans les descentes on envoie du steak. Voilà, on s'éclate. Voilà. Le petit groupe de trois est toujours, euh, toujours en place, regardez. Magnifique Allez Hop, ici. Voilà, ça c'est tout ce que j'aime ça. Là on est bien. On arrive dans les dix derniers kilomètres. On est sur le halage là. Et la pluie s'invite pour terminer l'aventure. Il y a Seb qui commence à fatiguer un peu. Gary bon, Un petit peu fatigué quand même. Hein. Ça, ça, ça remue un peu quand même. <rire> ça commence. Voilà. Moi je suis fatigué j'ai commencé à avoir les jambes sur le rack. Donc il est temps d'arriver. Ouais. Allez, <rire> bon. dans le genre sadique. Les, org les organisateurs de l'UTCA te mettent une descente comme ça à la fin, là. C'est infâme. Ah. Et après, apparemment, il y a des escaliers de malade. Faut aller voir ça. Ah bah, c'est là. <rire> oh, bordel. Allez, les gars, hein. Allez hein, on y croit Tu connais le truc qui dit c'est dans la tête Allez gars Et voilà, plus que 200 mètres. Avant d'arriver au parking, de l'arrivée Bon bah... Comment t'as trouvé Extra Ouais super C'était bien Voilà Bon... Les go les, oh. ravi, les ravito au top <rire> <rire> Voilà, les, les joies du jeux off, jeux off tu fais fini. ton ravito toi-même <rire> <rire> Bon bah on a passé un bon moment Voilà, maintenant il va falloir récupérer Et puis... Euh... Et puis vivement le prochain Allez on va aller se taper la ligne d'arrivée Enfin fictif Bon et ben voilà, une bonne chose de faite. Le parking est arrivé. C'est là la ligne je crois. Ah ouais c'est là. C'est là hein Ouais c'est là. Ouais vas-y on se fait la ligne. Allez, ouais c'est bon, on fait une petite ligne. 1, 2, 3, Et oh, voilà Super <rire> Magnifique Bon et puis pour te remercier d'être resté jusqu'au bout, petite surprise. Bouge pas.